Il y a même un des panneaux extérieurs qui est éjecté Des fois que ce soit pas assez la merde Entre 2001 et 2009, il y a eu 7 touristes de l'espace mais celui qui a payé sa place la plus chère est Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil qui se paya donc le luxe d'un aller-retour dans l'espace pour la petite somme de 35 millions de dollars tout va bien. Le premier était Denis Tito, un millionnaire américain, qui lui paya 20 millions de dollars. C'était déjà assez correct. La première femme de l'espace était soviétique. Forcément. À part marcher sur la lune, ils ont toutes les premières de toute façon. Il s'agit bien entendu de la cosmonaute Valentina Tereshkova. Elle devient la première femme à quitter l'atmosphère en juin 1963, soit un peu plus de deux ans après Yuri Gagarin. Dans son vaisseau Vostok 6, elle effectue 48 orbites autour de la Terre pour une durée totale quasiment de trois jours. Mais après ça, bah, elle a plus jamais volé. En même temps, trois jours coincés dans une boîte de conserve au milieu de rien. Est-ce que t'as vraiment envie d'y retourner C'était pas le confort de l'USS. Ceci hein. dit, elle y est gagnée au change, hein. elle a été faite héroïne de l'Union Soviétique, la Wonder roumane locale, et a été envoyée par Adèle étranger avant de commencer une carrière politique. La fusée Saturne 5, qui a envoyé les astronautes d'Apollo 11 dans l'espace et sur la Lune au passage, est toujours la plus grande, la plus lourde et la plus puissante fusée qui ait été créée. Le bruit qu'elle a produit à son décollage était de 204 décibels. A savoir que si vous vous trouvez déjà à un mètre d'une tronçonneuse allumée, bien sûr, le bruit sera approximativement de 100 décibels. L'énergie produite par le vacarme de Saturne V pourrait souffler des bâtiments en béton. Beaucoup d'objets que nous utilisions au quotidien ont été créés dans l'espace. Enfin, pour l'espace pour la conquête spatiale. Par exemple, la couverture de survie. Son origine provient d'un isolant thermique appelé Mylar, hein, qui est un simple film de polyéthylène terephthalate, du plastique recouvert d'aluminium, d'une épaisseur de moins d'un demi-millimètre, hein, créé en 1960 pour protéger les vaisseaux spatiaux et les astronautes des rayons cosmiques. Grâce à la couche métallique, les rayons infrarouges vont être réfléchis à 90%, empêchant donc l'échauffement de ce qui se trouve derrière. Léger, fin, facilement manipulable, on va pouvoir en tartiner tout ce qu'on veut, du module lunaire à Hubble. Et en plus, ça leur donne un aspect carrément stylé. Le truc était confiné un usage strictement spatial, jusqu'à ce qu'un gars qui bosse à la fabrication à la NASA, n'ait l'idée de s'en recouvrir à la fin d'un marathon pour éviter la déshydratation. Ce truc est tellement efficace qu'on s'en sert maintenant partout. En 1970 décolle la mission Apollo 13. Après quasiment 56 heures de vol, les astronautes se trouvent à 300 000 km de la Terre. À, peu près, hein. à la demande du centre de contrôle, un des astronautes déclenche le brassage de l'oxygène dans un des réservoirs. Ces réservoirs permettent aux astronautes de respirer, mais aussi de produire de l'électricité et de l'eau. Pas de bol pour eux, le réservoir explose. Et c'est de là que vient la fameuse phrase « Houston, we have a problem » qui veut dire « Houston, on a eu un problème ». Au fur et à mesure que les minutes passent, l'état du vaisseau et des réservoirs se détériore. Il y a même un des panneaux extérieurs qui est éjecté. Bref, c'est bien la caca. Du coup, après pas mal de temps de réflexion, les astronautes rentreront dans le module lunaire qui leur servira de vaisseau de sauvetage. Sauf que le module il est prévu pour deux, hein, pas pour trois. Et pas pour retourner sur Terre non plus d'ailleurs. Du coup ils sont obligés de couper pas mal de systèmes électriques afin de faire des économies d'énergie pour bah, survivre en attendant leur retour sur Terre. Pendant le trajet retour, il y en a même un qui fait une petite infusion urinaire, des fois que ce soit pas assez la merde. Mais c'est pas le plus gros problème. Le problème, c'est que le CO2 s'accumule dans le vaisseau. Un spécialiste de la NASA aide alors les astronautes à confectionner un dispositif afin d'éliminer le surplus de CO2 présent dans le module. Tout ça avec des sacs en plastique, du carton et du scotch. Bah, les trucs qu'ils avaient à l'intérieur du module en fait. Forcément avec les trucs qu'il y a dedans, mais je, je, je peux pas dire, bah, vous prenez ça, vous prenez ça, il n'y a, a pas le roi Merlin, ils peuvent s'arrêter sur le chemin du retour. Hein. Trois jours après l'incident, les astronautes ont enfin pu poser le pied sur Terre. Sains et sauf. Bon, il y en a encore un qui a quand même eu du mal à pisser pendant quelques jours. Hein.